Je sont sympas. Hein. Ouais. Julien direct. j'ai juste besoin de bonnes vibes. Quand les problèmes s'entassent, moi je les ai quand à coup de smile. Je veux vivre des bons moments, loin de ceux qui parlent que de style. Je les laisse trouver dans leur monde, rempli de paillettes et de strass. Et vos business font mal à la tête, pas la peine. Reggae music, voilà maquette, Restons dans la simplicité. Oh ma vie c'est pas la tienne, tout la bas je traîne. Et à Big Up Cap nord TV. boom, et très très belle entrée en matière, yeah, toujours <rire> en direct, difficile hein à Et là, je reçois Grézou. Yes I. Alors Grézou, dis-nous qui tu es, c'est quoi ton univers Moi, je fais du, du reggae, du reggae, tu vois, bah, reggae musique. Et euh, voilà, j'essaye de, à travers la musique, passer un message. C'est ça qui m'apporte beaucoup, tu vois. Et dire des vraies choses et passer un message, essayer de faire évoluer les choses. Et... Qu'on rentre en ayant bougé un peu les pieds et aussi un peu euh, le cerveau un petit peu, tu vois. Le cerveau. <rire> tu es d'où Moi je suis de région parisienne. De région parisienne, yes. ok. Et euh, qu'est-ce que je veux dire, tu vas jouer tout à l'heure Yes, là, dans 40 minutes. Dans 40 minutes, tu vas jouer oui, longtemps moi. 45 minutes. 45 crois. minutes, yes, ah, c'est cool, c'est cool. Ah, cool. <rire> tu fais beaucoup de festivals comme ça Ouais, un petit peu, ça commence là, on a fait euh, 33 e date de l'année, cette année, ah, ouais. tu vois, donc ça tourne un peu ouais, quand même, ça, tourne. ça va. On a là. Pas beaucoup à la maison. Ah bah oui, mais après oui après, ça... Mais ouais, non, c'est cool. Ouais, on a, cette année, ça a bien, bien tourné, donc on est content. Donc c'est ton boulot, du coup. Ouais, c'est mon boulot. C'est yes. le, vrai, le vrai taf. Yes. Le ouais. vrai taf. Après, c'est une passion avant oui, tout. Oui, non, mais, non. mais ouais, j'arrive à gagner ma vie avec ça. Donc tant Grâce mieux. Grâce à la vie, yes. Tant mieux, <rire> tant mieux. Alors, euh, t'es tout seul, non J'ai un DJ avec moi ce soir. Après, on tourne aussi avec des musiciens. Aujourd'hui, on n'est pas avec les musiciens. Mais, euh, mais là, ouais, je suis avec mon DJ. DJ balance les sons et puis on y va. Et puis on y va, yes. ok. Alors tout à l'heure tu nous dis, ouais je connais un peu euh, les caméras et tout, tu me dis ouais je fais un peu mes clips tout seul, ouais. donc tu fais tes clips tout seul. Euh... En fait je suis complètement indépendant, même autonome, envie de... ouais. je préfère autonome qu'indépendant, ouais, c'est-à-dire j'ai mon petit studio au fond du jardin, et euh, je fais mes enregistrements, mes mix, mes mastering, je fais mes instruments, mes rédims, euh, les clips, je tourne tout à part quand on me voit c'est mon pote qui tourne tu vois, ouais. après je monte tout, je fais mes pochettes d'albums sur Photoshop, je fais tout de A à Z. je ouais, fais la création ouais, jusqu'au bout. Euh, D'un côté, c'est un problème d'argent où tout coûte cher et du coup, bah Bien faut sûr. se débrouiller quand tu pas d'argent, tu vois. Et puis après, c'est devenu un truc où, bah tu sais quoi, je vais le faire moi-même. Tu vois ce que je ouais, veux dire ouais, ouais. Et moi, je suis un gars comme ça dans le challenge. J'aime bien aller faire les choses de moi-même. Une tu certaine vois. fierté peut-être ouais, d'arriver donc... à faire le tour. Bah, on met plus de temps. On dit euh, tout seul oui. euh, on va, tu vois, ensemble on va plus. Non, tout seul on va plus vite. Ensemble on, on va, va plus, plus loin, loin, tu vois. Ça. Donc euh, on a du mal à aller loin, mais on va vite. On va vite. <rire> <rire> non, non. Après, c'est une volonté sans l'aide, comme je te dis. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent donner la force et, et venir aider dans le projet, ça arrive que je travaille avec d'autres gens aussi, tu vois. Mais euh, j'aime bien. Euh... C'est devenu une habitude d'avoir la main dessus et des fois c'est dur de lâcher le truc et de redonner la main à quelqu'un d'autre tu vois, mais il faut ouais. que j'apprenne. Ah oui, il va falloir s'avoir va falloir déléguer au bout d'un moment, ouais, ouais, c'est ça l'idée. Ok, nous on fait une web tv et euh, yes. on a beaucoup de jeunes, Voilà, on fait ça avec des jeunes comme tu as vu. Euh, quel euh, conseil tu pourrais donner à des jeunes, parce que euh, pour te, toi tu es devenu musicien, tu vois, ouais. complètement, c'était peut-être pas le projet à la base. Si, si, j'ai arrêté l'école pour ça et tout, après il euh, y a eu beaucoup de temps tu vois. Ouais. Beaucoup de galères et tout. Là, ça fait un peu avant le Covid que ça commence à aller mieux, mais c'était long, dur. Tu vois. Alors, c'est quoi le vrai conseil de ton expérience à toi Moi, je crois. Bah, moi, le conseil après, je sais pas si j'ai beaucoup d'expérience et tout, tu vois, mais le conseil que je pourrais donner, c'est euh, de le faire pour. Euh, de faire ce qu'on a envie de faire comme on veut le faire, tu vois, sans ouais. être dicté par quoi que ce soit et que. Tu sais, on parlait de ça avec l'équipe justement tout à l'heure et que dans cette vie, on essaye de se démarquer, tu vois, les médias, de se démarquer, à faire des choses différentes. Et en fin de compte, je pense qu'on se démarque le mieux quand on est nous-mêmes, juste, quand, tu okay. sais, quand, quand, parce qu'on est tous uniques là, tu vois, tous derrière, là-bas, on est tous uniques. Et je pense que le plus important c'est ça, c'est d'être soi-même et du coup on se démarque naturellement parce qu'on donne de soi et je pense que c'est faire les choses avec le cœur et le faire pour les bonnes causes et pas juste pour de l'argent ou pour réussir, ça veut rien dire réussir pour moi, tu vois, ouais. ça, tu vois, est, tout est relatif, tu vois ce que je veux dire, toi donc euh, le faire avec le cœur et avec envie, tu vois. Je toi ta démarche le... c'est de rester vrai Ouais euh, et puis euh, non mais tu sais on n'a qu'une vie frère des choses je vais pas aller faire des choses que j'ai pas envie de faire tu vois même si c'est pour gagner beaucoup d'argent ou quoi je vais faire euh, ce que j'ai envie de faire parce qu'on a, n'a on qu'une vie tu vois Okay. C'est ma mentalité en tout cas. Eh mais ouais, c mais c est, est, à mon avis, c'est une très bonne mentalité. Yes. Ouais, mais c'est que mon avis aussi. Euh, voilà. euh, on peut te suivre, tu as des réseaux. Oui, Ouais, GREZOU G -R -E -Z -O -U, un peu partout, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Spotify, Spotify ou... Spotify, Deezer, etc. Voilà. Et, et, on va pas tous les citer, mais on bon, toutes mais, les plateformes. partout. tu es partout. Tu ouais, yes. as yes. beaucoup de sons qui sont postés Ouais en fait, pendant deux ans, en 2019 et 2020... 2020 et 2021, non c'est ça, 2019 mmh. 2020, on a fait ce qu'on appelle les vibes du mois et on sortait un clip par mois pendant deux ans on a fait ça, D'accord. Ouais. ça fait 24 clips déjà sur YouTube et après on a sorti pas mal de trucs et là il y a un nouvel album qui est sorti en juin, le 19 juin Ouais. Donc ouais, il y a pas mal de choses, il y, y a de quoi aller écouter en tout cas. Et pendant le Covid, il y a beaucoup d'artistes qui ont bossé, bossé, bossé, bossé, ouais, bossé. Moi, nous, on a fait un truc, euh, c'était un peu compliqué. On a fait une, une série entre guillemets, on a fait okay. quatre clips avec une histoire liée entre les quatre, entre les quatre clips, tu okay. vois, pour faire une genre de série avec une histoire et tout. Après, t'as vu, on est un peu... Euh, on on s'est heurté au cinéma qu'on connaît pas, à écrire des scénarios, des fois, c'est pas très bien ficelé, il y a des petites erreurs. Mais on l'a fait avec le cœur, encore une fois, on a essayé de faire un projet un peu différent, tu vois. Et... Et bon, on a oh, fait ça pendant le Covid. Mais faut essayer. Tu vois, On a fait ça pendant le Covid. Ça nous a occupés. Ah oui, oui, oui parce qu'il n'y qu avait pas de concert, donc il fallait s'occuper un peu. Tu vois. Ouais, Et voilà. Merci Grézou. Merci de ah, nous hein, avoir passé 5 minutes avec nous. Yes, donc n'hésitez pas à le suivre. Voilà. Et yes. euh, si vous êtes sur le à Loa, bah, venez. Il a. Ou Dépêchez-vous d'arriver parce qu'il joue dans une demi 35. Minutes. 35 minutes. Voilà. BOM Salut